Bonjour à tous, dans cette séquence je vais vous présenter ce que nous allons voir cette semaine. Que savez-vous Java, on connaît. Base de la concurrence, on a vu. Partage de données sous conditions de concurrence, les problèmes que ça pose, les principes des solutions, on a vu. Des mécanismes de synchronisation avancés que sont les moniteurs de base incluant Java ou les moniteurs avancés comme le réentrant clock. On a vu, on s'est intéressé aux serveurs multithreadés en tant que structure, objet typique de la promotion concurrente. Mais du coup, on a profité pour voir la généricité, on a vu. Et puis, on a commencé à s'intéresser aux pools de threads. Qu'allons-nous voir cette semaine Eh bien, on va continuer sur les pools de threads. Et en particulier jusqu'à présent quand on invoquait des threads elles exécutaient un calcul et elles pouvaient envoyer des messages à d'autres threads sous forme d'appels de méthode mais on ne pouvait pas les considérer comme des fonctions. Et bien c'est ce qu'on va voir cette semaine. Et jusqu'à présent on utilisait pour cela, pour créer des threads, une interface qui s'appelait Runnable. Et bien on va utiliser maintenant une interface qui s'appelle Callable qui a en gros les mêmes mécanismes que euh, Renable, sauf que ça permet de récupérer une valeur. Alors, ça pose derrière plein de problèmes intéressants qu'il faut résoudre, en particulier de notion de futur, de valeurs qui ne sont pas forcément encore là. Et bien évidemment, on va vous présenter tout ça, et on va s'intéresser à une application à travers des exemples. Et puis, on s'intéressera à un truc un peu anecdotique, mais qui est le Trilog, mais qui est intéressant de présenter également. Voilà. Je vous souhaite une excellente semaine. Merci de votre attention. À bientôt.